Une fournée de la semaine, c'est une vidéoscopie, une anecdote que, pour l'instant, je stocke au frigo pour plus tard, et une vidéo d'actualité. Celui qui a fait l'actualité cette semaine, ça n'est autre qu'Eric Zemmour. Alors, actualité, il l'a faite à deux titres. Au premier, par sa crypto-déclaration de candidature à l'élection présidentielle aux 22h je crois de chez euh, Ruquier et Léa Salamé et au deuxième titre avec son éviction de ces news, je vous laisse de découvrir dans quelques instants lequel de ces deux titres je vais commenter juste après l'habituel.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 sur la pertinence des idées. Bon, alors, je ne sais pas si c'est le CV de Zemmour qui m'évoque immédiatement Sciences Po et le plan en trois parties. Le fait est que trois parties, vous aurez. L'enjeu, hein enjeu double, triple, même quadruple de cet entretien sur France 2. Deuxièmement, qu'en a-t-on appris, et a-t-on appris quelque chose, de cette non-déclaration en campagne du probable futur candidat Zemmour Et troisièmement, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la suite de cette campagne dans la suite de cette candidature, oui, nous en sommes désormais au deuxième épisode des Aventures Zemmour 2022. Le premier était une vidéoscopie consacrée à des nombreux bâtons tendus par les, le système dans ses roues, avec euh, l'histoire du baiser volé, semi-volé, pas volé, de son ancienne euh, admis, admiratrice. Hein. Je vous en laisse maintenant découvrir quelques secondes via la vidéoscopie de l'époque. Le réseau, c'est comme le groupuscule, c'est quand c'est les autres. Quand c'est le camp du bien, c'est un collectif. Quand c'est le camp du mal, c'est des réseaux, des, des complots et des groupuscules. Aujourd'hui, c'est une vidéo d'actualité où le, le contexte est le suivant. Euh, premièrement, premier élément de, de contexte, j'ai rédigé cette bafouille avant l'annonce de son éviction de CNews, éviction sur laquelle... Je m'exprimerai euh, sur Twitter. Et donc, deuxièmement, c'est sur Twitter également que vous allez pouvoir consulter les montages que mon équipe a fait de cette séquence télé. Euh, L'algorithme de YouTube ou la boîte de prod je ne sais pas nous empêche d'uploader une seule à moindre image de cet entretien fait immédiatement tomber la vidéo, alors que d'habitude, nous avons des, des subterfuges techniques, de, des, des filtres, des inversions d'images, des cadrages, pour vous permettre de visualiser ce dont je parle, même en moitié d'écran ou en quart d'écran. Là, on a tout testé, croyez-nous, ça tombe tout de suite. Donc, Ce qui veut bien dire que les GAFAM sont sur les, sur les dents. Et, et dernier élément, euh, celui-ci beaucoup plus euh, contextuel à l'émission, il faut bien comprendre que, indépendamment de leur âge qui est proche, nous avons deux notoriétés vedettes du petit écran euh, en, en présence. Bon, j'exclus euh, Léa, la matrice, on verra dans quelques, dans quelques instants pourquoi je la surnomme ainsi. Mais euh, avec, en la présence de Laurent Ruquier, nous avons quelqu'un dont la carrière médiatique et globalement derrière lui et dont les audiences s'érodent, hein, environ à moins de 30 d'audience par rapport à la grande époque de, dont on n'est pas couché. Et pour Zemmour, au contraire, encore une fois, indépendamment de leur tranche d'âge qui, j'imagine, à vue d'œil, la même, on a quelqu'un qui a décuplé l'audience sur son segment en, en l'espace de, de deux ans et donc dont l'ascension est croissante, voire verticale en termes d'influence. Hein, toujours bien le garder et, à l'esprit pour ce qui suit. Alors, je vous avais promis un plan en trois parties, donc partie 1, triple enjeu. Alors, le triple enjeu, d'abord, un enjeu politique, comme disait je ne sais plus qui, la politique, c'est désigner l'adversaire, c'est-à-dire par, par contraposition, se situer soi-même sur l'échiquier. Hein. Je dis où est l'autre, je désigne, je trace par terre la frontière, l'infranchissable de mes idées, de ma ligne, ce qu'on appelle la ligne. Et donc, euh, bah, ça me permet, une fois cette ligne tracée, de me situer en, en deçà de cette ligne. Alors pour Salamé et Ruquier, l'opinion majoritaire en ce moment en France serait celle d'Éric Zemmour. Et, et pour Éric Zemmour, l'opinion majoritaire en France est celle de Salamé et Ruquier. La première réflexion que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'en réalité, euh, les deux ont raison, puisque c'est l'instrument de mesure et les conditions expérimentales qui sont pipées. Ce que j'appelle l'instrument de mesure, c'est l'élection présidentielle à deux tours. Et les conditions expérimentales, c'est la campagne. Je ne parle pas que de la campagne officielle, qui est très brève en France, qui ne dure que, si je ne m'abuse, une, une quinzaine de jours. Mais je parle de l'année de, de campagne. On va voir pourquoi euh, tout ça est pipé en temps normal. C'est-à-dire 4 années sur 5, euh, plus d'un Français sur 2 trouve qu'il y a trop d'immigrés en France, plus d'un Français sur 2, 58%, euh, désirent la fin du, du regroupement familial, plus d'un Français sur 2 salue le droit du sol, et plus de 3 Français sur 4, c'est-à-dire plus de 75% des Français souhaitent reprendre la main sur la politique migratoire. Je passe sous silence, même si euh, Charles-Henri et d'autres m'ont reproché de le faire, je passe sous silence le fait que ce sont des voeux, entre guillemets, pieux, c'est-à-dire totalement orthogonaux avec le maintien de la France dans le traité de l'Union européenne. Euh, parce que moi, madame, je connais mes traités, comme disait un, un certain petit monsieur Replay sur Internet il y a cinq ans, articles 67, 77 et 69 des dix traités. Mais ça, c'est en temps normal, c'est 4 années sur 5. Et euh, il ne faut jamais oublier que parfois les permanences peuvent perdre dans le match avec les contingences et les contingences c'est les campagnes présidentielles un an sur cinq désormais et un an sur cinq ça fait quand même 20% de votre vie hein, au cas où vous vous demanderiez encore la raison du raccourcissement des mandats et eh bien 20% de votre vie vous, aurez, vous serez en campagne officielle, vous vivrez une campagne, un ramdam médiatico-politique qui précède donc l'élection et qui a pour but de vous remettre dans le droit chemin en vous rappelant que... Euh, eh bien, euh, les idées que vous aviez patiemment nourries et entretenues pendant les quatre années qui précèdent, eh bien, ont conduit euh, vos ancêtres au repli sur soi, à la peur de l'autre, et ont failli leur faire bouffer du bras de curry au, au, au petit au petit déjeuner. Et puis donc, conclusion, de l'expérience, hein, je vous parlais de conditions expérimentales et d'expérience, ben conclusion de l'expérience, la dernière fois, ça s'est terminé avec, euh, allez, euh, grosso modo, un cinquième des voix pour le FN, je parle en, en inscrit, hein, pas en exprimé, mais c'est pour avoir des ordres de grandeur, et un centième environ pour le Frexit. Donc, en démocratie, la domination des idées passe par la domination des foyers. Euh, donc oui, les deux ont raison, le journalisme France intérien représentée par Léa Salamé et le, la bande à Rukier, représentée donc par, par Laurent ruquier ont raison de qualifier de majoritaires les positions islamo-ralbolistes d'Éric Zemmour dans l'opinion, mais sans jamais préciser dans quelle opinion. Elles sont majoritaires dans une opinion brute, intime, dans ce que mon ex-Aurora appellerait un sentiment d'opinion. Un sentiment d'opinion souvent non exprimé, car non exprimable même dans le privé je reçois régulièrement des messages d'abonnés me disant avoir perdu eux-mêmes des abonnés, voire des connaissances, voire des amis, en s'abonnant au compte Instagram de Zemmour, à la chaîne YouTube de, de Tonton Stéphane. Et Eric Zemmour a, et globalement, on va dire, sa, sa communauté, c'est-à-dire la Ligue de Défense contre le Grand Remplacement, coucou Gérald, a raison dans le constat qu'elle est minoritaire. Pourquoi Parce qu'elle est minoritaire dans les médias, donc dans et pendant les campagnes, et donc dans et pendant les, les, les votes. Alors, à titre personnel, je vois des ordres de grandeur ainsi. Un tiers, un tiers, un tiers. Hein. Les plus affûtés d'entre vous remarqueront que un peu une, je nourris un peu une obsession pour le chiffre 3, parce que 3, c'est les récurrences, 3, c'est la règle de 3, et 3, désormais, c'est la règle des, des, des 3 tiers. En fait, un tiers et et ce qu'on appellera euh, islamo-gauchisant, c'est-à-dire hypo cest c'est-à-dire importé, importé, on verra bien après, et puis s'il se passe quelque chose, ça sera pas très grave. Euh, avec un petit peu d'amour, euh, on résoudra tout ça. Sauf que, comme disait l'humoriste camerounais, euh, parfois, euh, ce qui résulte de beaucoup d'amour, euh, quand ça rentre par certains endroits, ça n'ira pas forcément à la maternelle. Euh, le tiers de droite, il est hyper conséquentialiste, au sens où il dit j'ai rien contre ces gens, par contre ça serait quand même mieux qu'ils restent chez eux parce que chez nous globalement on va vers le pire et le tiers du milieu est aussi tel le balancier au gré des, des, des événements euh, plutôt alors euh, plutôt euphorisant quand euh, l'événement escalade un balcon pour aller sauver un, un enfant euh, égaré de la, de la chute ou un, un événement plutôt tragisant, tragique. Quand euh, la promenade des Anglais et se couvre de, de rouge euh, ou, ou des salles de concert, euh, entre accueillisme abstrait et méfiance pragmatique, le balancier cher à Moraz dans sa fameuse phrase La balance qui fait passer de démos à César et, et vice-versa. Alors, ça, c'était pour l'enjeu politique, pour l'enjeu médiatique, et eh bien à se délivrer de leur ressentiment mutuel d'avoir été subjugué. Oui, je, je lis, je perçoit, euh, je perçois peu de politique, peu d'analyse, peu de contradiction, je perçois beaucoup de ressentiment chez Laurent et surtout chez Léa Salamé, le ressentiment étant le sentiment amoureux par lequel on désaime et on se sépare de la personne qui vous a insufflé, qui vous a pénétré. Donc je disais surtout Léa, qui n'est pas la lame la plus affûtée du tiroir, hein, si j'étais dur, je dirais même que c'est un peu l'idiote de la famille de, de l'hyperclasse mondialisée. Il faut comprendre que Léa... Euh, si pour vous, elle a réussi dans la vie, pensez quand même que son père, en partant de pas grand chose, a été ministre, poisson pilote de toutes les élites mondialisées, New York, Genève, Paris. C'est lui qui la fera rentrer à Europe 1 via un coup de fil à El Kabash. Bon, sa maman était issue d'une famille de riches diamantaires. Je renvoie pour ça au dossier qu'a qu publié sur elle Facebook. document en 2015 et, et comme une femme, disais-je, qui entre en désamour, Léa Salamé pense le, le réfuter, le ré alors qu'en réalité elle le régurgite. C'est maintenant le moment où je voulais vous partager avec vous un montage de ces plus belles questions, hein. mais je ne peux pas le monter ici, la vidéo serait immédiatement strikée, je vous invite donc à le regarder ce montage sur Twitter. Et d'ailleurs, je vous prédis, euh, alors là, vous allez me dire, euh, non, tu ne vas pas oser. Bah si, je vous prédis un petit peu le même sort avec Christine Kelly. Je peux, souhaite me tromper. Je crains que dans quelques années, elle régurgite la fascination pour le fascinus. Hein. Euh, je vous laisserai voir chez Kignard chez euh, ce qu'est ce qu le fascinus pour ceux qui ne l'ont pas en, en tête. Mais moi, je me souviens parfaitement de, du premier passage de Zemmour dans Face à l'Info. Il sortait déjà d'une restriction d'antenne. Je crois qu'en en radio, il était passé d'une présence quotidienne à une présence hebdomadaire, dans un contexte comme ça, toujours de, de rétrécissement de sa surface médiatique. Et je me rappelle qu'il l'a il déchiré, en fait, avec une grande agressivité à sa première interview. Alors, on va parler parce concrètement. Que, écoutez, soyez gentils, laissez-moi développer, parce que là, c'est plus possible, on ne peut pas parler. Si vous nous interrompez tous les deux minutes, on ne peut pas parler. Maintenant, deux ans plus tard, ils étaient les quatre mousquetaires, copains, copains comme cochon. Eh bien, euh, je pense que Christine Kelly, comme Léa Salamé, a été séduite, attirée et convaincue par le, le fascinus euh, du gros logos zémourien, et que euh, et bien dans quelques années, quand elles verront que finalement elles se seront, on va dire, perméabilisées à d'autres idéologies, et bien elles le régurgiteront avec la même euh, comme ça, contraction du diaphragme et le même sourire vers le bas qu'avait Léa, on montrera en post-production pendant, pendant l'interview. Pour Ruquet, c'est un peu plus subtil, je décèle un reste de respect quand même pour. Éric Zemmour, qui a été son salarié tout en lui résistant, et comme disait De Gaulle, je respecte ceux qui me résistent. Bon, malheureusement pour eux, je ne les, je ne les supporte pas. Montrons donc un montage, cette fois-ci, via Twitter. Des remarques et des réserves de Ruquier vis-à-vis -vis de Zemmour. Alors, troisième enjeu, un enjeu déontologique, c'est la nature du travail de journaliste, dont Léa Salamé représente aux yeux de, aux yeux de Zemmour en fait le, le dévoiement, puisque Léa Salamé a réduit le métier de journaliste à être le réceptacle, c'est-à-dire la coucheuse d'une forme d'annonce. Alors on se rappelle que son commentaire politique sur l'élection de Barack Obama s'est résumé à « j'étais là pour France 24, c'est moi qui l'ai dit en premier ». On rappelle que son analyse politique de la démission du ministre euh, euh, charismatique et emblématique du premier gouvernement Macron, c'était « ça s'est passé chez nous ». Et on verra même, en retrouvant ces interventions dans l'entre-soi France Interrien, auquel elle s'est livrée dans les minutes qui suivaient, en, un peu en off, enfin ça a été capté comme ça par une caméra, on sait pas qui, on sait pas quoi, on verra qu'elle elle mime avec les mains vraiment l'endroit le, le, le, le, où se font et d'où où sortent les enfants, là. comme si vraiment elle avait, elle avait aidé à accoucher, je vous jure, je ne l'invente pas, on montrera bien la position des mains où elle désigne vraiment le, le réceptacle, quoi, la, la matrice. C'est la, la sage-femme du journaliste. C'est vraiment la, la réduction ovarienne de la, de, la, de la nouvelle. Et sur le plan. Ah oui, alors j'avais promis un triple enjeu. En fait, c'est un quadruple. Vous en avez un bonus offert avec. Sur le plan personnel, euh, le, le but était évidemment de pousser le futur candidat à sortir de ses gonds, à se départir de son, de son calme et du contrôle qui sont attendus de la stature d'un dirigeant. Ceci de trois façons, en l'invectivant c'est pas grave, il s'est géré. En l'interrompant, c'est déjà plus grave, car il a l'orgueil des gens intelligents. L'interrompre, mal l'écouter ou ne pas l'écouter, c'est l'empêcher de développer un raisonnement si logique. Et ça, en général, ça l'énerve. C'est là que j'ai envie de partager avec vous le montage des meilleures interruptions. Et euh, euh, également, on a cherché à le pousser à la faute euh, sur le plan de la connivence et des informations privées en essayant de lui de lui faire mentionner des amitiés ou des inimitiés avec le, le petit Paris. Et, euh, par exemple, une forme de piège dans laquelle il n'est pas tombé, c'est de révéler, par exemple, au public que dans l'affaire des prénoms, hein, Léa Salamé lui a rappelé qu'il voulait franciser le prénom des, des immigrés, a fortiori de ceux de deuxième ou troisième génération, eh bien, euh, Zemmour aurait eu beau jeu, car il ne peut pas l'ignorer, de rappeler à Léa Salamé qu'elle ne s'appelle pas Léa, mais en fait, Allah. Salaam. Et vous teniez, Léa, à partager quelques mots. H a l a, de la même façon que son père s'appelle Ghassan et sa sœur s'appelle Louma, d'accord. Mais que pour faire une carrière de beurette euh, à corte, eh bien, il vaut mieux s'appeler Léa que Allah. Donc en fait, elle s'est livrée à ce qu'elle lui reproche. C'était le réflexe le plus évident, la solution la plus simple de lui reprocher. Il a eu le l'intelligence de ne pas le faire, car il n'a pas comme ça ouvert la vanne des, des, des secrets de Polichinelle, des secrets du, du, du, du Petit Paris, car quand on l'ouvre, on ne sait pas où ça s'arrête et ensuite elle s'arrête généralement sur des sur des faits divers. Partie 2, vous disais-je, a-t-on appris quelque, quelque chose Et si oui, quoi Bah moi j'ai pas appris grand-chose, je appris que des confirmations. Confirmations que le sort de Zemmour dans les médias ne tenait finalement qu'à un fil qui est en train de se rompre. Confirmation que la carte communautaire ne tient pas autant que, que l'explique une partie de la droite quand on ne participe pas ouvertement au projet mondialiste. CF, la haine de Patrick Cohen, entre autres, à son, à son encontre. CF aussi le reproche d'absence de fraternité juive suite à son constat au sujet des victimes de Mera et au lieu de leur sépulture. Troisièmement, que l'épisode du baiser volé, comme je l'avais prédit dans une vidéoscopie antérieure que je vous lit, maintenant, dans le coin de l'écran, a fait pchit. Quatrièmement, que Salamé, c'est un peu la Sonia Mabrouk de gauche, hein, c'est-à-dire que, à la différence de l'autre, qui a un bon, ben elle, elle a un pistolet à, à haut. Ensuite, apparemment, la destinée de la lignée Salamé-femme, c'est d'être, en fait, ce qu'Exact Rosemour, c'est-à-dire la matrice d'hommes politiques au sens propre et au sens figuré. On rappelle que Léa slash Allah Salamé est la concubine de Glucksmann, avec qui elle a eu un enfant. Glucksmann, c'est le, le combo magique. un Député européen, socialiste, libéral, chroniqueur sur France Inter, atlantiste, soutien de Sarkozy, puis de Hamon, puis de Macron. Bon... Ouh, c'est un bingo n'en rajoutez pas la, la coupée pleine, et sa sœur Luma a épousé un énarque, ambassadeur, conseiller diplomatique d'Edouard Balladur, membre du siècle et neveu du directeur d'M6. Voilà, on rappellera à cet instar que Zemmour se crée une haine quasi, quasi physique. Ça lui a d'ailleurs généré une de ses punchline vis-à-vis de cette journaliste blonde qui s'était pondu d'un ouvrage psychologisant sur la classe politique, et, et à un moment, euh, invectivé sur son, sur son apparente euh, méconnaissance du sujet, Zemmour avait répondu oui, mais les politiques, je les connais, ce à quoi elle avait dit moi aussi, mais il avait répondu oui, mais, sauf que moi, je ne couche pas avec. Vous êtes l'incarnation paroxystique et caricaturale de ce que j'appelle le journalisme féminin. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a appris, ou qu'est-ce que ça nous a rappelé, bah, que Zemmour a la faiblesse de sa propre force c'est-à-dire l'intelligence et plus précisément sa rigueur syllogistique. Si la syllogique, si c'est la faculté à lier des propositions en toute rigueur sans supposer que certaines sont sous-entendues ou connues de tout le monde. CF, quand on lui parle de l'islam, sa rigueur à redéfinir ce qu'il entend par islam, islamisme, Coran, praxie, orthopraxie, code religieux, code civil, euh, code juridique, etc. CF, pareil, quand on lui reproche de ne pas être assez républicain, d'être un ennemi de la République, sa volonté de mettre en perspective, hein, ça vous rappellera quelqu'un qui a toujours besoin de rappeler le contexte et la définition des mots. Ben bah oui, mais ça, c'est un marqueur d'intelligence. Et, et quand on l'a, bah, le problème, c'est qu'on est extrêmement clivant, c'est-à-dire qu'on va convaincre et emmener les déciles supérieurs de la courbe de QI. Le problème, c'est qu'on perd les autres qui sont frustrés parce que la réponse ne vient pas tout de suite. Hein. On me dit souvent, tu es trop long, tu qu'à faire un, un titre et puis tout de suite donner la réponse. Bah, je, en fait, euh, quand on est intelligent, on ne peut pas. Voilà. C'est à reconnaître la, la logique des gens et les marqueurs. Pour finir, on, a, on, dé, on découvre aussi que cette, euh, et donc cette rhétorique, le canton, soit à un score minoritaire, hélas, hein, ce, que, ce, que, ce qui fera toujours un peu de peine, soit à des compromissions. C'est-à-dire une forme de démagogie euh, qui ne passeront certainement pas inaperçue auprès de son propre camp et de ses suiveurs. Démagogie sur laquelle nous allons maintenant revenir avec la partie 3, ce qui va se passer bah, je prédis quoi Je prédis que Eric Zemmour, paradoxe ultime, va devenir la coqueluche des réseaux sociaux après les avoir snobés depuis leur lancement. On rappelle qu'il s'était refusé à ouvrir des comptes et que c'était en fait des comptes de, de fans, ce qu'on appelle désormais des comptes de nurchi. Tiens, d'ailleurs, mon nurchi Instagram est en, est en pause. Apparemment, euh, mon nurchi avait plus le temps, donc si quelqu'un veut, veut le reprendre, qu'il qu se manifeste. Mais euh, on, a, on, a, on a beau devenir la coqueluche des, des, réseaux, des réseaux sociaux après les avoir boudés, c'est un tour de force admirable, mais enfin, c'est un succès d'audience en ligne qui ne doit pas faire oublier que trois Français sur quatre ne vont pas sur Twitter, que même chez ceux qui y vont, 90%, c'est pas pour s'informer, c'est pas pour chercher de l'info, c'est pour chercher du divertissement. Dans un passé récent, euh le fameux petit candidat replay euh, dont on n'aura toujours pas le nom, mais dont les initiales sont la première et la troisième lettre du mot, du mot France, s'est rétamé sur le plafond de glace des 1 alors qu'il avait, je cite, le site le plus lu de tous les partis politiques. Voilà. Donc voilà, ça, c'est ma première prédiction. Et puis ma deuxième, c'est qu'Éric Zemmour va devenir un homme politique à découvert, donc euh, céder à l'obsession du rassemblement. Hein, on fera un, un petit montage d'hommes politiques disant qu'il faut rassembler et donc s'abstenir de certaines positions clivantes notamment sur certaines de décisions sanitaires, en quoi bah, il a raison, c'est en cohérence avec son projet, je ferai de même. Attendez-vous donc, après 15 ans de PLS royal à une petite couche de gelée royale de démagogie. Voilà, c'était mon retour sur la crypto-déclaration de candidature à l'élection de Zemmour chez Ruquier et sa consœur, hala salamé. Euh, bref, c'était la vidéo d'actu de la semaine. Euh, si vous trouvez que Bibi a fait le boulot, c'est le moment de le rétribuer avec un pouce. Si vous en voulez plus, c'est le moment de le dire en commentaire. Si vous avez manqué des précédentes, c'est le moment de vous rattraper en suivant le bout de mon doigt. Et, bah écoutez, à la semaine prochaine.